Pratiquez-vous des activités physiques ouais, J'ai pas beaucoup le temps. Entre les enfants et les courses, j'ai vraiment pas le temps. Qu'est-ce qui vous motiverait à faire euh, une activité physique bah, Si j'avais un coach et quelqu'un qui m'entraînait régulièrement et avec un programme, oui, ça m'aiderait beaucoup. Le Smart Coach répond aux besoins du grand public d'être motivé à pratiquer régulièrement une activité physique. The Smart Coach offre à ses clients un service innovant d'e-coaching. Nous utilisons les technologies de l'information pour élaborer un programme personnalisé d'entraînement. Vous le trouverez sur le site www.thesmartcoach.be. La qualité et le professionnalisme du programme sont assurés par un coach qui suit à distance le bon déroulement de l'entraînement, en toute simplicité et en toute sécurité. Un tel accompagnement doublé d'un hash coaching cest c'est-à-dire un coaching direct via une application telle que Skype ou d'autres similaires, améliore considérablement les résultats obtenus aussi bien sur le plan physique que psychologique. L'utilisateur peut suivre ses progrès au fil des semaines sur son profil. Les didacticiels d'exercice de fitness sont disponibles en ligne. L'originalité réside dans le suivi mis en place par deux Smart Coachs, mais aussi dans l'accès limité aux séances d'entraînement, ainsi qu'à l'évaluation programmée, test d'endurance, de force et de vitesse. Le client a accès aux services de coaching en direct via leur ordinateur, smartphone, tablette, aux conseils de coachs professionnels diplômés, expérimentés, de préparateurs physiques, coachs en nutrition, kinésithérapeutes ou psych psychomotivateurs ainsi qu'au suivi automatisé de réalisation de séances d'entraînement via SMS ou email. Ce qui est unique avec le Smart Coach, c'est que les conseils sont associés à un programme d'activité physique. La règle d'or pour perdre du poids est de manger mieux et de bouger plus. Grâce à vos entretiens avec le Smart Coach et ses conseils, vous allez améliorer vos habitudes alimentaires et améliorer votre plan physique. Perdre du poids n'est pas difficile. Le plus compliqué, c'est de stabiliser votre poids idéal dans le temps. Avec les astuces faciles à installer dans votre vie quotidienne et les encouragements de votre Smart Coach, on vous garantit un poids idéal et durable. Le Smart Coach est le fruit d'une recherche de 3 ans menée par l'équipe de Sport au top et d'une vingtaine d'années de pratique du coaching sportif par son directeur général, Rudy Dococ. L'objectif est de rendre le coaching sportif accessible à tous et à terme d'améliorer la condition physique grâce au e-coaching et au H-coaching. Aujourd'hui, il s'agit de la meilleure offre personnalisée de sport en ligne et de services de coaching unique en Europe parmi toutes les applications existantes. Le coaching online de SmartCoach est innovant car il rassemble les technologies de l'information et de la communication sur une même plateforme pour offrir un service décontracté, compétent, abordable, qui a l'avantage d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit du globe où le client se trouve. Chine, tu as participé aux Jeux Olympiques 2012 à Londres. Pour pouvoir atteindre ce niveau-là, combien d'heures d'entraînement par semaine fais-tu euh, Je fais actuellement 26 heures de sport par semaine. Tu as eu l'occasion de tester de Smart Coach en tant que bêta-testeur. Toi, en tant que sportif de haut niveau, que penses-tu que cela peut apporter au public euh, moi je trouve que ça pourrait apporter beaucoup d'aide parce que c'est suivi pour euh, des sportifs de haut niveau ou euh, personnes qui feraient ça plutôt dans leur loisir et euh, je pense que ça pourrait leur motiver à pratiquer plus le sport. Qu'est-ce que de Smart Coach vous a apporté le Smart Coach m'a apporté l'envie, la motivation de refaire du sport. J'ai été blessé, grâce au Smart Coach j'ai pu retrouver un programme pour retrouver la forme et je vois que ça fonctionne, ça fait quelques temps que je le pratique. Et grâce au Smart Coach, la forme revient, j'ai envie de faire du sport et j'ai le soutien, le suivi, tout ce qu'il faut, donc c'est formidable. Le Smart Coach, c'est le compagnon anti-âge, anti, anti morosité, anti-fatigue de celles et ceux qui voudraient bouger efficacement et avec plaisir pour se sentir en forme et en bonne santé. Le Smart Coach, c'est mon coach qui me conseille, m'encourage, me rappelle et me permet de partager le plaisir de bouger sainement avec tous mes amis.